C'est Jimmy Croquette en live en direct pour les petits et les Cette semaine, on va rigoler. <rire> c'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant. Eh, hey, mais pourquoi es en forme de lune, toi Et toi, pourquoi tu as de la crotte au cul <rire> <rire> Un gendarme fait stopper un automobiliste. Eh, hey, vous avez pas vu le feu Si, mais c'est vous que j'avais pas vu. <rire> Connaissez-vous l'histoire du lit vertical Eh ben moi non plus <rire> Vous voulez une blague à l'envers Rigolez, je vous raconterai après. <rire> Avez-vous déjà vu le code-barre du préservatif Ah non, attends, cela je vais la faire bien. As-tu déjà vu le code-barre sur un préservatif bah ben non, c'est parce que tu l'as pas déroulé jusqu'au bout! Ouais C'était Jimmy Croquette en live en direct! Ouais! ouais